Aujourd'hui dans cette vidéo et suite à une demande de quelqu'un de la communauté, on va découvrir ensemble une montre de chez Elu, la Elu RS4+. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres marques comme ça que vous voulez que je découvre, que je prenne en main en vidéo pour vous. C'est parti pour la prise en main de la Elu RS4+. On se retrouve les amis pour découvrir cette Elu RS4+. Au passage, je vous rappelle que comme pour cette marque que je suis en train de tester parce que un de vous, je crois que c'était Thibaut, m'avait demandé de tester les montres Eilou. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des marques comme ça, que vous voulez que je teste des marques un peu plus secondaires qui ne sont pas forcément présents directement sur le marché européen. Déballons du coup cette Eilou RS4. Plus le packaging est assez sympa, assez classique. Hein. On va voir du coup directement la montre. Hop, on tombe du coup, hop, nez à avec la montre Qui a du coup un petit style rectangulaire J'essaye de l'allumer mais peut-être qu'il va falloir du coup Ah non, elle s'allume La montre s'allume On va parler un petit peu de son design et de ses caractéristiques techniques Parce que pour une montre à ce prix-là, il y a quand même des petites caractéristiques techniques Assez sympas, vous allez voir On va choisir la langue Et on nous demande du coup, hop, de télécharger l'application Eloufun Qu'on va faire, mais avant ça, on va regarder le reste du contenu de la boîte On va voir notre petit chargeur et notre petit livret qui va nous expliquer les choses assez basiques sur cette montre je télécharge l'application on lance donc la petite configuration on va s'inscrire on nous demande de configurer le poids la taille notre objectif de poids on confirme et là on va pouvoir ajouter l'équipement la recherche de l'équipement est en cours ma montre est trouvée je suis en train de faire la configuration avec on me demande de faire l'appairage, je jumelle, j'autorise, je confirme pour lancer la mise à jour. Et c'est tout. La configuration se fait assez facilement. Maintenant, on va regarder ensemble un peu plus précisément le design et les caractéristiques techniques avant de la prendre en main. Car oui, je vous le disais, on est sur une montre avec un prix assez petit. Le prix de base est de 129 euros, mais on la retrouve facilement en dessous des 100 euros. actuellement, quand je regarde, elle est à 62,32 euros sur AliExpress. Et vous pouvez certainement avoir des coupons qui s'additionnent avec ça. Donc vous l'aurez en dessous des 70 euros. Pour ce prix, le design et les caractéristiques techniques sont plutôt pas mal. Tout d'abord parlons de ses dimensions. On est sur une montre avec un cadran de 45,2 mm par 37,2 mm. C'est une montre rectangulaire et d'une épaisseur de 10,4 mm. Cette dimension donne un écran assez sympa, d'autant plus que c'est un écran AMOLED. Oui, cette montre, cette Helo RS4 Plus, va intégrer un écran de 1,78 pouces large retina AMOLED avec une résolution de 368 par 448 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On va pas se mentir, cet écran est vraiment sympa à prendre en main, et en dessous des 70 euros, je n'ai jamais vu un écran de cette qualité, un hein, retina. Bien entendu, c'est pas l'écran qui fait tout, on parlera bien entendu de ce qu'il y a derrière l'écran, du système d'exploitation, etc. juste après dans la prise en main, et pourquoi pas dans une vidéo test un peu plus poussée, si ça vous intéresse, j'attends vos commentaires. A l'arrière, on va retrouver un cardio-fréquence-mètre qui... Prendra à la fois la SPO2, la température du corps et bien entendu la fréquence cardiaque. Sur le côté, on retrouvera un petit bouton. Ce qui va être aussi assez original, c'est le bracelet. Car on a un bracelet magnétique. Oui, magnétique. Je n'avais jamais vu ça. C'est un bracelet qui va se refermer tout seul, que vous allez pouvoir ajuster car il est magnétique. A voir à l'usage ce que ça donne, mais c'est assez original d'avoir ce type de bracelet. Il semble assez confortable avec un revêtement un petit peu en silicone et j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà pour le grosso modo pour le design, on est sur un design un petit peu classique, hein, un peu à la Apple Watch, sympa. Avec un écran qui n'est pas borderless, ça aurait été compliqué à ce prix là, mais qui est d'une assez belle définition et surtout qui est à volet. Maintenant parlons des caractéristiques techniques. Car oui, sur le papier, cette montre a aussi presque tout pour être une montre très intéressante à l'achat. On va être sur une montre compatible Bluetooth 5.1, qui va inclure un capteur cardiaque, qui sera néanmoins seulement IP68, donc, donc vous ne pourrez pas faire vraiment de sport nautique avec. Elle aura une autonomie de 10 jours à peu près, elle n'intégrera pas de GPS. Grosso modo, elle se positionne un peu comme une concurrente directe d'une Amazfit GTS 2 Mini, ou d'une Redmi Watch Lite Elle sera compatible Android et iOS Et elle aura bien entendu les capteurs qu'on retrouve sur une montre connectée Un accéléromètre, un gyroscope, etc, etc Voilà pour les petites caractéristiques techniques Maintenant on va la prendre en main bien entendu Et je vais vous donner mon premier petit ressenti sur sa prise en main Sur ce qu'on trouve à l'intérieur Et vous me direz si un test plus complet vous intéresse C'est parti Regardons du coup comment se débrouille cette petite Heylou RS4. Tout d'abord on arrive sur un écran principal, on va pouvoir swiper de haut en bas ou de bas en haut. Lorsqu'on va swiper de haut en bas, on va avoir la possibilité de par exemple, régler la luminosité, que je vais baisser un petit peu pour vous. Avoir des raccourcis comme le mode sommeil, un mode cinéma, rechercher son téléphone, etc. etc. Lorsque je swiper maintenant de bas en haut, je vais avoir mes petites notifications. Je vais avoir par exemple mes notifications Insta, mes notifications Messenger, avec des petits logos et c'est vraiment assez sympa, hein assez beau au niveau de la navigation. Lorsque je vais aller de droite à gauche, je vais avoir mes différents écrans, mes différents widgets avec mon rythme cardiaque, ma SPO2, mon sommeil, etc., etc. Lorsque je vais appuyer sur le bouton, je vais avoir un petit menu avec toutes les applications. Je vais retrouver par exemple des applications de musique pour pouvoir contrôler la musique de mon téléphone directement. Ça va servir de télécommande, je vais avoir le chronomètre, je vais avoir le minuteur, je vais avoir ici les réglages, la météo, là je vais avoir mes données de santé, mes données cardiaques pour prendre des mesures, mes réveils, ici je vais avoir mon stress, la température, la SPO2, mes notifications, la calculette, la possibilité de lancer du coup un sport, dans les sports il y a plus de 100 modes de sport, je vais pouvoir en ajouter d'autres, et lorsque je vais lancer par exemple un sport, je vais du coup pouvoir commencer ça va me lancer un décompte et j'aurai des informations du coup prises Soit au niveau du GPS avec mon téléphone Je pourrais gérer du coup la musique Et sinon j'aurai des informations bon, là, sur le, le, la distance parcourue etc etc Je quitte en restant appuyé On va être sur du classique au niveau des applications présentes sur la montre Mais c'est assez joliment fait Et l'interface et la navigation est assez sympa l'écran est vraiment sympa C'est dommage que ce petit bouton ne soit pas un bouton couronne Ça c'est la navigation sur la montre Ensuite on va regarder un petit peu la prise en main qui se fait sur euh, l'application hein, pour vous donner un petit ordre d'idée. Lorsque vous allez lancer l'application, vous allez avoir votre première page d'accueil avec vos calories, votre suivi quotidien. Là, vous, a, vous pourrez aller dans les détails. On verra plus précisément si vous voulez que je fasse un test plus complet sur cette montre. Vous allez pouvoir du coup cliquer sur les détails d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, etc. Lorsque vous allez cliquer sur mon équipement intelligent, vous allez retrouver votre montre. Et là, vous allez pouvoir configurer les différents écrans. Pour pouvoir passer sur un nouveau fond d'écran, vous allez cliquer dessus, ça va se synchroniser. Directement avec la montre et on va le retrouver sur la montre juste après vous aurez la possibilité de paramétrer quelques alertes de fréquence cardiaque quelques options en plus comme la spo2 pendant le sommeil etc etc ensuite vous allez pouvoir aussi paramétrer si la détection du rythme cardiaque vous la voulez en automatique en manuel vous pourrez paramétrer vos différentes applications qui vous enverront des notifications paramétrer un réveil des rappels pour se lever le rappel des appels entrants, si vous voulez que ça sonne, qu'elle vibre pendant que quelqu'un vous appelle. La durée d'écran, vérifier les mises à jour, synchroniser la météo. Et on est à peu près bon. Voilà à peu près pour la petite prise en main de cette Ailou RS4+. Plus. Sincèrement, entre nous, je suis quand même à ce prix-là, hein, en dessous des 100 euros, je suis quand même impressionné par les finitions, surtout notamment l'écran. L'écran est assez sympa, hein. vous allez voir, vous allez pouvoir vraiment naviguer entre différents écrans. L'écran, il est vraiment, vraiment top, vraiment sympa. Même les notifications s'affichent de manière assez, euh, bah, assez jolie, hein. on pourrait s'attendre à, voilà, à moins bien à ce prix-là. Et là-dessus, les finitions, l'écran, ça a l'air au top. Maintenant, bien entendu, on ne peut pas juger forcément une montre par rapport à ça. Donc il faudrait peut-être aller plus loin pour tester la précision des capteurs lors d'un test un peu plus complet comme je vous fais d'habitude après un unboxing. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur cette montre, d'avoir un test complet. N'hésitez pas aussi à aller sur Instagram parce que je pousse maintenant du contenu, des stories quotidiennes avec des petits retours sur les montres, des petits retours sur des news, des rumeurs par exemple, j'en ai posté une story sur la dernière rumeur de la Galaxy Watch 5. Bref, je deviens de plus en plus présent sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Surtout que je vous donne souvent la parole via des questions-réponses sur Insta. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive e tech, Merci et à bientôt sur ma chaîne.